Je suis José Diaz, je suis euh, directeur du musée Maison du patrimoine de yer sur un musée qui a un label musée de France, euh, qui retrace l'occupation humaine dans la région euh, au nord de, de Crémieux, entre moins 4000 et plus 1000 à peu près, et puis dans une autre vie j'étais tailleur de pierre, et ce qui fait que, ben, en, en associant à la fois mes connaissances un petit peu livresques et universitaires, et mes, ma pratique professionnelle, euh, je peux mettre en place des projets euh, pédagogiques, comme par exemple une stèle funéraire du IIe siècle ou euh, un chapiteau roman euh, du XIe siècle. Euh, et donc, comme euh, les missions d'un musée de France sont conservées, on va étudier et surtout transmettre, conserver, étudier, transmettre et mettre en place des projets de médiation culturelle et patrimoniale pour le plus grand nombre. Ben Aujourd'hui, euh, je, je fais une sculpture gallo-romaine, c'est-à-dire que euh, je représente un sculpteur euh, qui est en train de lui-même de tailler sa propre stèle funéraire, euh, comme autant s'approprier ce qu'on fait. Ce sculpteur s'appelle Joséphus José sculpteur. Sivos Sibifekit l'a fait de lui-même de son vivant. Et ça permet à la fois de parler du chemin de cette pierre et pourquoi en l'antiquité on a utilisé la pierre de lance, notamment euh, euh, le temple de Diane à Nîmes, pourquoi pas. Euh, comment euh, les techniques ont évolué ou pas évolué, comment le matériel, euh, le ciseau, le gravelet a évolué ou pas évolué. Et ça permet à la fois de réaliser des choses et puis d'en parler en public.